Ciao tout le monde et bienvenue sur Football Therapist pour ce deuxième épisode de la série Red Bull Football où je vais expliquer en détail le modèle du Red Bull Salzburg en, en parlant notamment de, de leur processus de, de scouting et de, et de recrutement pour faire venir les joueurs mais aussi les entraîneurs qui correspondent à, à leur identité de jeu. On parlera aussi de l'adaptation des jeunes joueurs étrangers mais... Mais apprendre tout ça fera beaucoup plus de sens pour vous si vous regardez d'abord ma dernière vidéo où j'explique le, le rôle de, et l'histoire des différents clubs de, de foot Red Bull. Je parle notamment de Ralf Rangnick et de. J'y parle notamment de Ralph Rangnick et de, de l'importance qu'il a eue dans le succès de Red Bull dans le, dans le foot, et surtout dans le succès qu'il a amené à Leipzig et au Red Bull Salzburg. Et ce dernier club là, c'est donc justement le sujet de cette vidéo. Si bien qu'il faut rappeler son modèle dont l'origine a été présentée dans le, le précédent épisode, le modèle du Red Bull, euh, du Red Bull Salzburg, c'est donc de, de continuer à être la meilleure équipe en Autriche tout en vendant le plus possible de jeunes à un bon prix. Il y a donc un flux constant en première équipe, car euh, qui dit départ, dit aussi arriver d'autres jeunes, euh, voire même très jeunes joueurs, et ceux-ci peuvent arriver via un transfert direct d'un autre club vers la première équipe, euh, comme l'ont fait des, des Okafor, des veba des Gulakshi, des Kampel, des Ulma, euh, Piatkowski ou, ou même le plus connu, euh, Hollande. Mais la plupart du temps, le club pioche dans son académie, car euh, comme on a déjà vu dans la dernière vidéo, le saut vers la première équipe est facilité par la, la présence du même style de jeu dans chacune de ses équipes. Ces jeunes qui font le saut vers la première équipe, ils ont suivi l'un des quatre chemins que je vais maintenant vous présenter. Euh, la première voie concerne les joueurs qui viennent de la région autour de Salzbourg et qui rejoignent le club souvent entre les U7 et les U13. Comme Salzbourg est, est à la frontière avec l'Allemagne, les, les joueurs de la région habitant du côté allemand de la frontière ont aussi le droit de jouer pour le club autrichien déjà à cet âge-là car il y a vraiment un périmètre... Euh, en fait, c'est... Il y a un périmètre qui est désigné. Et comme joueurs locaux qui ont fait leur classe à, à Salzbourg, on peut citer entre autres Martin Hinteregger, Stefan Ilshanker, Stefan Leiner, Konrad, Lein, Konrad Leimer, Mergim Berisha et Nicolas Seivald. Ensuite, tous les joueurs euh, résidents en Autriche ont aussi le droit de rejoindre l'académie depuis l'âge de, de 14 ans et ceux-là vont résider à l'académie la plupart du temps Parmi les joueurs qui ont suivi cette voie, on retrouve euh, Xaver Schlager, Hannes Wolf, Adamu, euh, Amar Dedic ou encore euh, Sucic et, et Chalet Takar qui, qui jouent tous les deux pour la Croatie, mais ils vivaient bel et bien en Autriche avant de rejoindre l'Académie. Voilà, donc le troisième parcours possible euh, concerne les joueurs venant d'autres pays européens qui ont aussi le droit de jouer pour... Euh, les équipes du club depuis l'âge de 16 ans ont emprunté ce chemin, notamment Chobochlai, Upamecano et Cesco, ou Cesco, je ne sais, sais pas exactement comment on prononce ce nom. Et avec ce dernier, bah, on peut aussi cert citer certains autres jeunes actuels qui sont prometteurs comme Oko, Kiergord ou Simic. Et bizarrement, on on remarque qu'aucun de ces joueurs ne vient d'un pays comme l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal ou même l'Italie, qui sont pourtant des pays qui font partie des, des meilleurs en ce qui concerne les jeunes talents. Salzbourg ne s'embête généralement pas, en fait, à scouter, à scouter des, des jeunes dans ces pays, parce que c'est des territoires très bien supervisés déjà par les clubs, les clubs professionnels locaux, et ceux-ci ont généralement, ont aussi généralement non seulement une académie attirante mais propose souvent aussi un salaire délirant pour euh, convaincre les, les, les joueurs prometteurs. On retrouve dans certaines académies des joueurs qui sont déjà millionnaires en U18 par exemple, et et ça Salzburg n'en veut pas tant que le joueur n'a pas fait ses preuves en pro, si bien qu'il ne recherche pas à rivaliser les, euh, les grands clubs des pays cités sur ces points-là. Pour autant, Salzbourg ne va pas seulement se concentrer sur des pays avec un championnat, certes intéressant, mais sans grand club, qu'il y a dans, qu'il y a donc dans les, dans les pays nordiques et aussi à l'est, puisqu'on retrouve aussi un intérêt pour les joueurs allemands comme Adeyemi. Alors, tout comme pour, tout comme pour la Suisse qui est aussi bien observée, on peut, on peut penser que le club recherche dans ces deux pays en partie euh, dans ces deux pays étrangers aussi, en partie pour avoir des, des germanophones qui risquent pas vraiment d'avoir de problèmes d'adaptation. Mais il reste quand même un cas intéressant, c'est celui de la France. Car même si on a là-bas euh, des grands clubs, il y a presque trop de joueurs talentueux dans le pays pour que chacun d'entre eux ait une place au, au PSG ou à Lyon, par exemple. Il y a si ou Mécano qui avait rejoint l'académie. Mais il ne faut pas oublier que Sadio Mané est... Et Nabi Keita, avait, à environ 19 ans chacun, rejoint directement la première équipe de, de Salzbourg, alors qu'il jouait en Ligue 2. Et on peut dire qu'ils ont eu, eu l'œil quand on voit où ces trois joueurs en sont aujourd'hui. Actuellement, un Français qui est intéressant dans la première équipe, c'est Oumar Soleb, formé à, à l'Olympique lyonnais. Euh, donc, c'est un défenseur central qui est, qui est vraiment. Sa capacité à casser des lignes avec, par la passe. Et vraiment, il a une maîtrise du ballon euh, euh, très bonne pour un défenseur central. C'est vraiment sa qualité, donc je le trouve très intéressant. Et donc voilà, tout ça pour dire que, que, que la France, c'est un pays qui le réussit encore bien aujourd'hui. Reste ensuite un dernier chemin possible qui concerne surtout les joueurs venant d'autres continents, puisque c'est depuis l'âge de 18 ans que ceux-ci peuvent rejoindre l'Académie ou des fois directement l'équipe première. On retrouve ainsi donc plusieurs joueurs asiatiques qui sont passés par euh, Salzburg comme Minamino, euh, Wang Hichan et Okugawa. Aussi des américains, qui soient du nord comme Ranson ou du sud comme Capaldo, mais aussi euh, Coronel et Ramaio qui viennent tous les deux du club brésilien de, de Red Bull qu'on qu a présenté dans ma dernière vidéo. Et ce qui est surtout marquant, c'est le succès qu'a eu le club en recrutant des jeunes d'Afrique. Faut savoir qu'ils ont eu au Ghana une académie qu'ils ont vendue, mais ils ont quand même gardé un droit préférentiel d'achat, ce qui montre qu'ils suivent toujours des, des joueurs là-bas. Euh, mais mais c'est aussi le cas euh, bah, en Zambie, où d'où viennent Mouepou et Daka, qui ont chacun fait le saut en première ligue depuis en ligue de, <rire> depuis l'Autriche cette saison. Ces deux joueurs, ils ont euh, ils ont un autre point commun, c'est qu'ils sont représentés par l'ancien joueur de foot malien. Frédéric Canouté, qui, qui possède aussi une académie dans son pays, euh, elle s'appelle Jelens euh, je ne sais pas exactement comment on prononce, mais Jelns Olympique, d'où vient le, bah, le prometteur milieu de terrain Ousmane Diakité, qui vient de revenir de son prêt euh, passé euh, du côté de, de Saint-Gall en Suisse, où, où il a brillé. Euh, donc euh, ça sera très intéressant à le suivre. Mais Salzbourg a aussi d'autres partenaires à. Tout ça pour dire que ça se voit aussi d'autres partenaires à Bamako et au Mali. Comme le prouve la, la quantité de joueurs maliens passés par le club, on peut citer entre autres uh, Samaseku, Haidara, Koita et Camara qui lui méritent vraiment aussi de rejoindre la, la première ligue euh, comme ses anciens coéquipiers. Alors évidemment dans tous les noms de joueurs que j'ai cités pour ces différentes voies possibles, il y en a quelques-uns qui ont directement rejoint la première équipe depuis un autre club, mais la grande majorité est bel et bien euh, passée par l'académie et souvent le, le plus tôt possible le, dès que la loi l'autorise. Parce que cela permet non seulement d'éviter qu'un autre club ne prenne le joueur en question, mais ça permet aussi à ce joueur d'apprendre le style de jeu euh, Red Bull le, le plus tôt possible. Et, et ce, dans un endroit où il n'aura pas d'autre choix que de se donner à 100% pour briller, car la, la concurrence est rude étant donné que les effectifs de, de leur catégorie de jeunes font partie des meilleurs d'Europe. Comme le symbolise souvent le, le parcours du club en Youth League, la, la Champions League des, <coughs> des U18-U19 qu'ils ont justement remporté en 2017. Euh, étant donné que Salzbourg veut, veut voir les joueurs qu'il juge intéressants plusieurs fois, un joueur européen de, euh, qui peut signer dès 16 ans, eh bien, il est généralement suivi depuis qu'il a 14-15 ans et... C'est en premier lieu surtout les élections nationales de, de jeunes qui sont regardées. Celles-ci commencent généralement en U15 et, et c'est pratique de les regarder parce que les sélectionneurs font déjà un tri des meilleurs joueurs du pays et Salzbourg n'a ensuite qu'à voir ceux qui correspondent à, à leur idée de jeu. Et ça me permet de faire un, un, rap, un rapide rappel de ce qu'est cette identité Red Bull sur le terrain. Je dirais que c'est l'envie de vouloir récupérer le ballon, notamment à la perte, pour aller le plus vite possible vers le but et, et ça peu importe le score fait exprès d'employer le mot « envie parce » parce que cette mentalité de vraiment tout donner et d'être prêt à tout faire pour, euh, pour s'améliorer, c'est vraiment un critère qui doit être rempli pour signer à Salzbourg. Le, le club euh, affirme euh, ne pas, de pas signer un joueur euh, s'il n'est pas euh, convaincu par sa personne. d'abord. Cette mentalité, euh, les scouts la détectent en voyant la, la différence entre les efforts que les joueurs sont prêts à faire sur le terrain, mais ils surveillent aussi de près la concentration de ceux-ci. Il faut savoir que quand c'est possible, donc pas chez les tout jeunes euh, euh, évidemment, eh bien, les scouts regardent d'abord de nombreux matchs depuis leur bureau avec leur ordinateur, mais ils ne vont pas signer un joueur sans l'avoir vu ensuite depuis le bord d'un terrain. Justement parce que ça permet de faire attention à d'autres détails. Est-ce que le joueur est impliqué dans son échauffement Est-ce est qu'il reste aussi concentré quand la balle sort du terrain c'est des bons indicateurs pour savoir si le joueur a, a la mentalité Red Bull. Maintenant, cette concentration, elle doit évidemment être utilisée avant tout dans le jeu. Le joueur doit, doit être capable d'avoir une bonne prise d'information pour pouvoir euh, ensuite euh, prendre rapidement la, la bonne décision. Il y a notamment la, le comportement à la perte et à la récupération de balles qui, qui sont suivis de près, puisque. L'identité de, de jeu Red Bull est, est basée autour du, du game pressing, du, du contre-pressing. Il y a donc euh, aussi la capacité à, à gagner les duels qui est, qui est importante, tout comme la vitesse d'exécution des actions. <coughs> Pardon. De manière générale, la vitesse est une qualité requise que le club peut connaître à travers, à travers euh, sa base de données statistiques très développée qui montre si si les joueurs intéressants ont les capacités athlétiques suffisantes pour pouvoir jouer chez, pour pouvoir jouer chez eux et, et à quel poste. Mais ce big data il permet aussi de, de voir justement quels sont les, les joueurs qui seraient physiquement les plus aptes pour rejoindre le club. La partie data peut arriver avant euh, comme après la partie scouting. Euh, pour autant, selon comment un certain match se déroule, un joueur n'aura pas forcément la possibilité de montrer toutes ses qualités athlétiques en termes de course. C'est pourquoi les, les joueurs qui passent les différents filtres technico-tactiques que j'ai mentionnés, ils doivent passer en plus euh, de tests psychologiques des, des tests physiques avant de signer. Et avant un possible transfert pour une équipe de, de l'académie, la, là je parle bien de l'académie, le joueur en question passe normalement quelques jours à s'entraîner avec l'équipe en question. Et il y a toutes sortes de mensurations du corps qui sont faites, euh, notamment en comparaison avec celles des, des parents, pour savoir si le joueur va encore se développer physiquement ou pas. Ces tests, euh, ils ont lieu régulièrement pour les joueurs de l'académie, euh, donc ceux qui sont déjà à l'académie. Il y a notamment le tour du poignet qui est un, un bon indicateur, euh, car savoir à quel mais, et justement bah, savoir à quel point le, le joueur en question euh, euh, en est quant à sa croissance. Euh, où est-ce qu'il se situe par rapport à elle, et ben ça permet de mieux estimer son potentiel. Un joueur qui aurait du, qui aurait du retard physiquement, il ne faut, faut peut-être pas s'en séparer tout de suite parce que dans un ou deux, dans, dans un ou, ou deux ans, c'est peut-être lui qui sera le plus rapide pour partir en profondeur ou c'est peut-être lui qui remportera le plus de duels aériens, etc. Donc, ça, ça peut vraiment changer euh, la dynamique d'un joueur. Euh, certains euh, gagnent notamment confiance quand ils voient qu'ils ont encore plus imposants et, et à l'inverse, ceux qui se sont développés plus tôt, euh, c'est peut-être les, peut les meilleurs vers 13 ans mais ça sera sûrement euh, <rire> même ouais, ça, ça risque de, de, de plus forcément être le cas euh, quelques années plus tard donc ce genre de test permet donc de ne pas faire d'erreur au moment de décider sur quel joueur le club doit miser euh, à l'avenir ou euh, quelle est le, la stratégie que le club euh, propose à ce joueur quel est le plan, le projet qu'ils qu ont avec lui euh, c'est une information importante qu'il faut tenir en compte et donc et pour montrer cette importance du détail à Salzburg il faut mentionner que même si ça ne s'est finalement pas fait euh, il y avait une volonté de faire des tests génétiques aux joueurs car justement encore une fois c'est <rire> un très bon indicateur quand euh, il y a des potentielles blessures, euh, quel est le risque que le joueur se blesse et quel type de, de blessure est-ce que ça serait ben Voilà, Ces questions seraient beaucoup plus facilement répondues. <coughs> euh, une fois à l'académie, l'évolution des joueurs n'est pas suivie de près seulement d'un point de vue physique. Les, déjà, les joueurs doivent avoir un comportement exemplaire et ça compte aussi pour l'école. S'il y a des problèmes, le joueur risque de ne pas jouer le week-end. Mais il y a régulièrement des discussions individuelles qui ont lieu donc euh, d'entretiens individuels qui ont lieu ou avec les coachs qui, euh, qui qui leur montrent justement des séquences vidéo euh, à ces joueurs pour qu'ils pour qu'ils améliorent ensuite euh, certains éléments de leur jeu. Euh, si le joueur n'est par contre vraiment pas enfin, ne répond pas aux, aux attentes euh, malgré malgré cela eh bien Salzbourg va vraiment prendre la peine de lui chercher un club où il jouera en prêt, pour euh, euh, où il jouera en forme, sous forme de prêt pour gagner du, du temps de jeu, que ce soit ensuite bah, pour signer ailleurs ou pour revenir à la maison, euh, pour ainsi dire. Car il faut savoir que le club Red Bull suit vraiment attentivement l'évolution de ses joueurs en prêt. Euh, de manière générale, le, le club fait, fait tout ce qui est possible pour que ses équipes fonctionnent au mieux, notamment a aussi un processus de scouting pour les entraîneurs de l'académie avec comme critère évidemment le style de jeu et la mentalité qui se remarque avec une, une envie d'apprendre. Car une fois engagé, les, les coachs des, des différentes équipes se rencontrent, enfin doivent se rencontrer régulièrement pour, pour partager notamment les différentes idées qu'ils mettent en place dans leur équipe. Et chaque coach suit régulièrement une séance d'entraînement d'un autre coach pour recevoir ou ensuite proposer de nouvelles idées s'il si y a des failles qui, qui, qui seraient détectées. Les staffs de, de quasiment chaque équipe sont vraiment chanceux parce que presque tous leurs matchs et, et entraînements sont filmés et traqués d'un point de vue statistique, ce qui facilite vraiment l'analyse des aspects à, à travailler. Il y a une analyse des matchs de l'adversaire qui a aussi lieu déjà très tôt dans les catégories in, inférieures, et donc les, les entraîneurs de l'académie ont, ont vraiment de quoi s'améliorer et, et de quoi faire du très bon travail surtout. La preuve, c'est de, de voir les noms de, de quelques coachs qui, qui sont passés à, à cette, dans cette académie avant d'entraîner au, au niveau professionnel. On a Peter Zeidler, Gerhard Struber, Bo Svensson, mais Le plus connu reste sûrement Marco Rose et son assistant René Maric. Maintenant, le succès du modèle du Red Bull Salzburg il ne dépend pas que de ses coachs, puisqu'ils ont aussi un avantage administratif, administratif pardon, qui s'appelle le FC Liefering. Euh, nouveau nom du, du club de Salzburg racheté par Red Bull en, en 2012, car la fédération autrichienne n'autorisait à ce moment pas d'avoir une équipe réserve plus euh, qui, qui soit plus haute que la troisième division. Ce qui a par contre toujours été autorisé en Autriche, c'est le concept de joueur de coopération. Ceux-ci doivent être âgés de moins de 22 ans et une fois annoncés à la fédération, ils ont le droit de jouer aussi bien pour le club coopératif, le, le FC Liefering en l'occurrence, que pour le club parent, le Red Bull Salzburg dans ce cas. Et cela bah, en équipe première ou chez les U18 si, <coughs> Pardon. si la limite d'âge bah, n'est évidemment pas déjà trop haute, donc euh, ou pareil pour les U17 si la limite d'âge n'est non plus pas trop haute, donc c ça, ça dépend de l'âge à ce niveau-là. Avec ce système, donc non seulement il est beaucoup plus facile d'avoir du temps de jeu, mais gravir les échelons vers la première équipe est, est davantage rapide, et c'est juste interdit de jouer bah, pour plus d'une équipe le, le même week-end, ce qui est quand même compréhensible. Et arriver rapidement en première équipe pour jouer des compétitions européennes, c'est justement ce qui motive un jeune à signer pour le club. Et c'est en tout cas pas, euh, pas pour l'argent, parce que à l'Académie, on touche 500 euros. Si on touche quelque chose, pendant qu'à Liefering, les salaires tournent autour de 2000 ou 3000 euros, alors que c'est quand même la réserve de Salzburg et ça joue quand même en, en, en Ligue professionnelle, la deuxième en Autriche. Euh, et même si le club veut bah, justement des joueurs qui, qui ont comme priorité le, le projet sportif bah, il faut quand même dire que c'est dur de rejoindre le, le club quand on est à étranger et, et cela même si on remplit les, les différents critères mentionnés euh, étant donné que bah, Salzbourg s'assure que les joueurs étrangers s'intègrent bien en leur organisant des cours d'allemand, en leur montrant la ville en faisant des activités avec eux, en s'occupant de leur trouver un appartement une fois qu'ils quittent l'académie eh bien les, tout ça fait que les, les places pour pour les joueurs étrangers sont, sont plutôt limitées puisqu'elles dépendent de la disponibilité des employés qui se chargent de leur adaptation et il y a, y a seulement quelques personnes qui sont employées dans ce rôle, je crois 3 ou 5, quelque chose comme ça, euh, voilà c'était tout pour clôturer ce sujet. Vous vous dites ben, peut-être maintenant qu'on a sûrement fait le tour des secrets de la réussite du, du modèle du Red Bull Salzburg, mais ce n'est pas le cas. Il nous reste à évoquer les méthodes d'entraînement innovatrices qu'on retrouve à la Red Bull Academy de, de Salzburg. C'est le, le sujet d'une de mes prochaines vidéos où on, on parlera de manière plus générale des technologies qui permettent d'améliorer l'entraînement individuel et collectif dans le football. Je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Twitter et Instagram si vous ne souhaitez pas manquer cela. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me lâcher un like, me le dire dans les commentaires et partager la vidéo. Ça m'aiderait beaucoup. Et encore une fois, excusez-moi pour la toux que j'avais aujourd'hui. C'était pas, c'était pas terrible, mais bon, j'espère que ça, ça vous aura quand même pas donner envie d'arrêter et que vous serez euh, resté jusqu'à la fin de cette vidéo jusqu'à maintenant donc encore merci pour tout ciao